A, SAGA frug, COSMOS rue Il est l'heure de faire face au soi-disant boss final qui n'a fait que voler sa place CASSO Tirez les oreilles à la calciose Remets ton masque, belle gosse. T'as des beaux cheveux, je, je veux pas de Fais-moi perdre mes sens, de toute façon je peux pas te sentir. J'envoie des météores, et finis toujours par en sortir. J'ai fait attention à la marche et garde tous mes potes. Sur son orphelin, je celui qui va plier des spots Ce que tu dis n'a aucun sens, petit Avant d'activer le septième On Trouve déjà celui de, de la répartie Le pouvoir de l'amitié te sauvera pas dans ce bataille Contraire moi, moi, dans ma tête Cette fois, si t'es tout seul là. Je des tes gémeaux, passe au cheval et tu T'as mangé le sol, c'est souvent un T'es la vie sur le mauvais cheval. Seul moi fort et beau comme un dieu, mérite la peau de haut Attends si tu tiens la vie ou je t'envoie sur les roses Tu serais pas déesse de la victoire Tu peux arrêter, rien Pas besoin d'attaquer un bouclier suffit pour t'éradiquer. Tu te fais vieux saga, t'as du mal à couler en bronze Laisse-moi d'une sœur et des types comme toi, j'en vas encore haut Quelle illusion, toi et ton boy's ne faites que les susciter La seule façon de gagner c'est que je décide de me suicider Mais dans une autre dimension, tu n'aurais aucune chance Tu seras mon second Sagittaire, Exécuté en plein adolescence dit un bébé et assassiné un vieillard Pourtant tout le monde me respecte Et toi, quoi de neuf, c'est pu bien tourner sans ce boulet de canon En étant qu'être pied d'Athéna, je me pour pour mon propre nom. Le Naël, le titre de la série Tu m'en clore ta saga Je vais et ta mort Et on t'oubliera Comme Seika Donne tout ce que ta moustique Que mon cosmos sombra Explosion galactique Météore de pique. Ça dit de revivre l'histoire et les plus grands combats de Senseiya. Alors écoute ça. Cette vidéo est en partenariat avec Yuzu Tu peux vivre l'aventure Senseiya sur mobile. Ouais, mais où Dans les PC, dans les transports, à peu oh, près oh, partout. Le jeu est gratuit. Ouais, mais attends, ce n'est pas tout. Le créateur de la série va s'amuser m'a validé. matin en L'histoire du monde, et la story dans son intégralité. À découvrir ou découvrir le scénario de qualité. Il même des sur des personnages dans dont... ta un vrai jeu équitable, ne compte pas sur la chance Faudra être stratège, débloqué ton septième sens Une dizaine de modes en PvE bourrés de récompenses Les un de PvP pour taper dans la concurrence Ok, mais est-ce que le jeu est beau Carrément, le style est respecté, y'a même la BO C'est comme vivre l'anime, sauf que tu choisis tes personnages Doublé pas par les vrais acteurs japonais, ces gars sont des pros, c'est aussi Koro-sensei, un vrai délice Et dans le rôle Yoga, Yuki Kaji t'attend Non, non, la voix t'éreignée cœur dans l'attaque des titans Sensei ouais, les dans le sol, yeah Tous les persos, ils sont retranscrits finalement Même leurs attaques toi où tu veux, quand tu veux, pour la grande attaque Le lien est en description toi de rejoindre ça